À la période de Pâques, Micheline est toute excitée. Oui, elle adore le lapinou de du fermé et croquant. <rire> Alors, ça, elle sait où l'est trouver, la coquine. Hein je ne sais pas où elle va, mais certainement pas dans les parcs ou les jardins. Et cette année, elle en a encore trouvé un. Et là, je peux vous dire que celui-là, il la rend d'humeur euh, lapine. Et bien, nous, ça nous réjouit, parce qu'elle va enfin être de bonne humeur. Oui, elle est comme ça, la Micheline. Plus elle croque, plus elle est contente. Alors, heureuse Micheline